Vous savez tous que c'est le 500e anniversaire de la réforme, hein, 2017, hein, et la Fédération protestante de France, qui, qui est l'équivalent de la conférence, euh, donc c'est le, le pendant protestant euh, donc, euh, l'Église catholique, la euh, Fédération protestante de France, organise une, une, grande, une grande fête, hein, un grand rassemblement protestant-fête 2017. C'est pas à Strasbourg. Alors, il y aura, euh, semble-t-il, 15 000 personnes qui sont attendues, 2 000 jeunes. Euh, bref, euh, des chiffres impressionnants. Quoi. Mais c'est national, c'est même international, parce qu'ils attendent des gens d'au-delà de, de la frontière aussi. voilà, Et, et ils m'ont invité... Autant que je veux, ça dure trois jours, mais je n'irai qu'à l'ouverture, c'est tout. Hein, c'est pas... une ouverture très officielle au, euh, au... au Conseil régional, donc la grande région du Grand Est, là, en fait. C'est pas... bien sûr assez protocolaire, mais en même temps, je trouve que c'est beau que tout le monde, l'Église, les, les pouvoirs publics, se retrouvent pour marquer l'importance de. De, de, du 500e anniversaire de la Réforme, parce que la Réforme a beaucoup bouleversé le, le, euh, notre paysage religieux et, et politique aussi, d'ailleurs. Et euh, 500 ans après, nous avons encore quelque chose à recevoir des protestants. C'est pour ça qu'il est important de fêter ça avec eux, euh, comme nous avons essayé de le faire pendant le Carême, ici à la cathédrale, par les, on a fait des conférences. Euh, euh, alternés, catholiques, protestants, euh, pour bien manifester ça. On a, on a, on a, on a encore de, des enseignements à apprendre de la réforme, et puis je pense que nous-mêmes, nous avons peut-être une fraternité à leur partager aussi de notre côté.